Sale histoire, hein Sale histoire, putain. Il faut que je vous dise un truc. Il faut que je vous dise un truc, j'ai fait le pire fail de l'année. Mais vraiment de l'année, pas de moi, de pas de mon année, de toute l'année de toutes les cross C'est moi qui vais prendre. il n'y a pas de problème. Franchement, j'assume... J'assume toujours tout ce que je fais, hein. Toujours tout ce que je fais. Mais celle-là, elle est incroyable.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 C'est un peu mal au cou, mais ça va, ça va, ça va, franchement, ça va. Euh, avant de commencer cette vidéo, qui est une vidéo story time, je raconte ma vie dans cette vidéo, il y a zéro conseil. Je, je peux vous dire, je vais vous expliquer comment j'ai fait l'idée et pourquoi j'ai fait l'idée. Donc peut-être y a des conseils cachés, genre, mais il n'y a pas de conseils dans cette vidéo. Donc voilà, c'est juste une story time. Avant de, vous, euh, de vous regarder euh, ma, ma folle matinée, n'hésite euh, bah, pas à t'abonner. Ça fait toujours plaisir. Et euh, mets un petit pouce. En l'air pour liker cette vidéo même s'il n'y a, a rien à liker Il <rire> rien à liker Bref, passons Bon, aujourd'hui je me lève euh, Je me lève très tôt à 6h En fait j'avais entraînement à 7h avec euh, mon petit Luc Avec mon petit Lucas et Yuyu Donc j'avais entraînement et euh, je suis allée à l'entraînement Et en fait, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux Vous savez que ça fait. je rentre dans ma quatrième semaine d'insomnie Donc euh, je dors très peu euh, je dors à peu près 3 heures, 3 heures et demie En fait en gros je m'endors super bien parce que je suis claquée Et après euh, une heure et demie, deux heures voire trois heures après je me réveille comme ça Et impossible de dormir Donc du coup je bosse et puis je passe le temps Donc ça c'est ma folle, euh, finalement c'est ma folle semaine, euh, ma, mes folles quatre dernières semaines Et du coup je suis très fatiguée En fait la dernière chose à faire quand vous êtes très fatiguée c'est de faire quoi C'est de faire du travail nerveux <rire> C'est de faire du travail nerveux. Pourquoi Parce que le travail nerveux, c'est dirigé par le cerveau et que si tu es fatigué, euh, il risque de ne pas avoir les bons connecteurs. Euh, les, les connecteurs ne vont pas se connecter au bon moment. Et du coup, moi je n'ai pas euh, sur le coup, je ne me suis pas dit que, que j'étais fatigué. Donc il fallait peut-être pas que je fasse un RM snatch. Tu vois bon. By the way, je l'ai fait. J'ai fait mon RM snatch. Et en fait, c'était un, un snatch et un overhead, donc forcément c'est un RM parce que si t'arrives, normalement, si t'arrives à faire un bon, euh, un bon squat snatch, normalement tu peux faire un overhead derrière. Euh, donc c'était ça la séance, Et puis on est monté en charge tranquillement avec euh, Kiki, avec les deux Kiki. Arrive à un moment où je suis à 68, je la passe euh, vraiment dans le plus grand des cas, Mais franchement techniquement j'étais bien... Au niveau nerveux, j'étais bien. Au niveau de la fatigue, j'étais bien. Voilà, j'avais pas. Euh... Je sais pas, je me sentais bien, tu vois. Quand je me sens pas bien, j'arrête. En fait, quand je me sens pas bien, je en fait. change ma séance. Je fais pas de nerveux, je change. Mais là, je me sentais bien. Et donc vient le moment où je mets 70. 70, c'est une barre que je passe assez régulièrement en snatch. C'est pas une, une charge énorme. Euh, c'est une grosse charge pour moi, bien sûr. Mais c'est pas une charge qui me met dans, un extrême, dans une extrême dureté. Donc, je savais que j'allais la passer. Au moment où je la passe, je suis obligée de la regarder. <rire> je suis obligée de la regarder parce qu'elle me fait mal au coeur. Je me fais mal au coeur à moi-même en fait. C'est... En fait, au moment où je la monte, ma trajectoire, elle est... Franchement, ma trajectoire, elle est nickel. Ma trajectoire, il y a deux, trois trucs à changer. tu connais. Mais ma trajectoire, elle est bonne. Je suis bien, mon dos, il est solide alors que j'avais mal au lombaires. Je glisse bien sous ma barre, bonne extension. Je suis pas trop vers l'arrière, je suis bien vers le haut. Je me grandis, ta ta ta ta ta ta, ça monte super vite. Clac, je verrouille. Tout est bon. Là. Mais au moment où la barre elle vient sur mes épaules, je sais pas pourquoi aucun connecteur se connecte dans mes coudes. Et du coup, au lieu de faire ça fait. Et au moment où je passe en dessous, je le sens direct qu'elle va lâcher. Sauf que tous ceux qui ont la science infuse et qui vont me dire Non, mais pourquoi tu t'es pas éjecté Bah oui, mais sauf que quand t'es en snatch, que la barre elle arrive là et qu'au moment où le, le poids il redescend, ça fait un gros waku comme ça. Bah là, ça fait. Sauf que moi, je peux pas rattraper une barre. Je peux pas. La barre, elle est là. Je peux pas me pousser. Impossible. Parce qu'en fait, si j'y ai pensé, hein, je vous jure que j'y ai pensé. Si je fais ça, je me, je me serais tapé la barre à moi-même contre mon crâne. Et ça, c'est ça. À mon avis, je m'en serais pas remise de sitôt. Donc, du coup, je pouvais pas faire ça. Et à la fois, je ne pouvais pas lâcher la barre parce que j'étais déjà, en... j'étais déjà en squat en fait. Et du coup, si j'avais lâché la barre, elle serait tombée sur ma colonne au milieu. Donc, dans les deux cas. Et je peux vous assurer que j'ai pensé à tout ça Je peux vous, vous l'assurer que j'ai pensé à tout ça Dans les deux cas, je pouvais ni la pousser Ni la lâcher derrière Aucun des deux Donc j'ai été obligée de la garder au niveau de mon cou Et je n'ai pas réussi à la poser en fait Je n'ai pas réussi à la poser Donc du coup, j'ai légèrement poussé vers l'arrière Vers l'avant Pour me faire volontairement tomber vers l'avant Parce que je vous jure, dans ma tête C'était zéro solution D'abord elle arrive là, je sais qu'elle va tomber donc, si je me pousse vers l'avant, je vais réussir à, à, à me mettre vers le sol et au final, la barre elle m'emporte. Oh putain, c'était vraiment un truc de ouf! Et c'est digne d'un scénario. Euh. Bon, voilà, bloc, paf, la barre elle m'emporte, elle m'emporte vers l'avant, peut-être la première. Ça veut, c'est un, un, un sol en espèce de sol en tartan, là, euh, des, des salles de cross là. Donc, en fait, j'ai rien senti sur le, sur le coup. Si j'ai une marque là, c'est juste mon casque. <rire> Parce que je suis une cassos, c'est que mes tresses, elles prennent trop de place. Et franchement, c'est incroyable ce qui m'est arrivé. Incroyable. Même encore maintenant, je me remets pas. En plus, le pire, c'est que du coup, comme j'ai expliqué sur mes réseaux sociaux, si tu me suis pas sur mes réseaux sociaux, n'hésite pas à aller. Mon Instagram se Dunia la chair. Et du coup, en fait, comme j'ai beaucoup de tresses, et que mes tresses, elles étaient pile au bon endroit, bah du coup, la barre, elle a fait... Parce que l'impact, il est vraiment sévère. L'impact, il est vraiment sévère, je m'en souviens quand. L'impact, il fait vraiment... Sauf qu'il y a ça, donc en fait ça me fait pas mal sur le coup. Là je sens, en fait, je sens, je me, je sens une gêne, pas sur ma colonne, mais comme un bleu un peu. Vous voyez ce que je veux dire Genre je sens qu'il y a un bleu là. Genre. Donc imaginez s'il n'y avait pas eu maîtresse, s'il n'y avait pas eu tout ça là. S'il avait pas eu tout ça. Cependant c'est pas arrivé donc ça sert à rien d'en parler. Euh, ce genre de, ce de, de prestation, c'est une prestation. À, à ce niveau là, c'est une prestation. J'ai fait une prestation. À, à ce niveau là. Il euh, euh, y a des gens qui vont se dire Ah ouais moi c'est pour ça que je vais pas faire de snatch Mais en fait ça m'est jamais arrivé C'est la première fois pourtant ça fait longtemps que je fais du snatch C'est la première fois Sincèrement j'ai fait l'erreur J'ai fait une erreur c'est ma faute J'ai fait une erreur de m'entraîner alors que je suis extrêmement fatigué Et du coup mon corps il a pas suivi C'est juste ça euh, L'automatisme se fait euh, euh, assez facilement et puis, dans tous les cas, j'aurais pu me pousser vers l'avant si et seulement si ce n'est pas mes bras qui avaient lâché. C'est vraiment les bras qui lâchent, quoi. C est, c est... Alors que c'est 70, tu vois, c'est 70. Je mets 100 kg au-dessus de ma tête. Euh, je gère quasiment 100 kg là. C'est quasiment presque acté. J'ai bien dit presque. <rire> je redis presque. Mais du coup, je mets 100 kg au-dessus de ma tête. Donc, ce n'est pas mes épaules le problème. Ce n'est pas la force que j'ai dans les bras ni dans les épaules. Là, c'est vraiment. Il y a un connecteur. Il ne s'est pas connecté. Tu vois ou pas Il y a un connecteur. Il ne s'est pas connecté. Et ça c'est c'est pas explicable. C'est les connecteurs entre eux, il y... y a pas, il y a pas eu la contraction, il y a pas, il y a rien eu. C'est comme si on avait éteint un interrupteur au moment où la barre elle monte, Ouh. tu vois, et on le remet direct après sauf que c'est trop tard. Donc n'ayez pas peur du snatch. C'est le snatch, les snatch n'est pas dangereux. Je sais que cette vidéo elle est, elle est spectaculaire. Sincèrement, et même moi je m'en remets pas. Elle est spectaculaire, mais je vais bien et je vous en parle. Donc c'est que ça va. Euh, J'aurais, je pense, eu un énorme bleu si j'avais pas une maîtresse, une bonne petite contusion, mais euh, c'est pas quelque chose qui m'aurait fait mourir <rire> Donc ça, il faut remettre ça à sa place Le snatch n'est pas dangereux, il faut le maîtriser Et je pense que si vous voulez pas faire ça, il faut vraiment, euh, quand vous faites des séances lourdes, parce que moi c'était une séance lourde, je rappelle la barre elle était à 70 kg Quand vous faites des séances lourdes, donc de la force, assurez-vous d'avoir tous les indicateurs au vert en fait, de façon à ce que bah, en fait ça n'arrive jamais, de façon à ce que vous n'ayez pas comme ça une espèce de fracture de fatigue en plein dans votre séance, parce que ça, ça, peut, être, ça peut être très dangereux. Euh, j'ai l'impression que je vais percer dans le monde de la connerie ce soir, parce que je me suis... <rire> j'ai pas compté, mais le nombre de messages que j'ai reçus, j'ai inquiété les gens, j'en ai conscience. Je vais bien, tout va bien, je suis en vie. Euh, et voilà, et si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez suivi cette histoire. Alors... Alors voilà, merci pour tout le soutien que vous m'avez donné, tout va bien. Euh, regardez cette vidéo, je vous mets même mon, mon TikTok que <rire> avec salam alaikum parce qu'on a tapé des barres avec une S dessus pendant vraiment <rire> trop longtemps. Et, euh, et voilà, c'est dommage qu'il n'y a pas la fin de la vidéo parce qu'en fait, dès que je suis à terre, je suis mort de rire. Parce que j'ai rien senti sur le coup en fait. Et je sens toujours rien d'ailleurs. Mais je suis mais éclatée de rire. Et mes potes, ils sont genre qu'elle est morte, ou... elle rigole, pourquoi, tu vois Alors que moi, j'étais pliée. J'étais pliée parce que je me suis vue dans, dans, mon, dans un coin d'une pièce, je me suis vue me, me voir faire ça, là. Et je me suis dit, what Mais c'est... <rire> enfin bref, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye. Don't hold